Salut Aujourd'hui, je vous présente Pirate Underfire, un jeu facile à mettre en place, facile à prendre en main, et puis avec énormément de subtilité. Allez, c'est parti Allez, aujourd'hui, on regarde donc Pirate Underfire de Stefania Nicolini et de Marco Caneta. C'est un jeu de chez Explorate. On est sur deux joueurs, 10 ans et plus, et sur des parties de 30 minutes, vous allez voir. C'est extrêmement simple à prendre en main, c'est dynamique, distrayant, et c'est hyper facile à mettre en place. Et vous savez que moi, ces jeux-là, j'aime de plus en plus. Donc dans Pirate Underfire, on va retrouver... Un livret de règles, des plateaux de jeu modulables, tout plein de pions, des bateaux pirates qui pourront aller dans les deux camps, des cartes pour l'équipe bleu marine, des cartes pour l'équipe bleu ciel et deux cartes qui vous permettent de compter les points en fin de partie et de vous exposer les conditions pour les capitaliser. Alors la mise en place est plutôt simple, déjà chaque euh, Faction va bah, choisir une couleur, soit le bleu foncé, soit le bleu ciel. Moi, j'aime bien le bleu ciel. Et vous allez constituer votre plateau de façon aléatoire. Il faut savoir que euh, les plateaux sont euh, recto-verso, euh, que vous en avez euh, deux carrés et un euh, rectangulaire que là, par exemple, j'ai mis au milieu. Mais que je peux très bien, comme ici, mettre, euh, mettre sur le côté pour créer de la diversité. Vous le faites au hasard. Ensuite, vous allez positionner l'intégralité de vos jetons. On reviendra euh, tout à l'heure sur euh, en fait à quoi correspondent ceci. Vous allez constituer une réserve et une pioche. Dans votre réserve, vous allez mettre 9 tuiles. Et toutes les autres tuiles vont dans votre pioche. Vous allez ensuite constituer euh, ici une réserve de bateaux pirates. Vous en mettez euh, 5. Il en faut 3 qui ont un coût de 3. Un qui a un coup de 4 et un qui a un coût de 5. Je vous rappelle que le coup, ce sont les petites pièces en or qui sont ici. On verra qu'on peut les acquérir pendant la partie. Au début de la partie, je vais piocher 3 tuiles. Et à mon tour, j'ai le droit de positionner un bateau sur le plateau. Quelles sont les restrictions pour positionner euh, en fait ce premier bateau au premier tour, et pendant toute la partie, j'ai le droit de poser sur l'intégralité de la première ligne. C'est-à-dire que je pose où je veux sur cette première ligne. Si je veux pouvoir poser un bateau sur la seconde ligne et sur la troisième ligne, voire dans le camp d'en face, il faudra que ce bateau soit adjacent à une carte que j'ai déjà positionnée. Je prends un exemple. Si je pose un bateau ici, au deuxième tour, je n'aurai donc pas le droit de poser un bateau ici, ou ici. Par contre, ce que j'aurai le droit de faire, c'est de le poser adjacent au premier bateau, à savoir ici. Ici. Ou là. D'accord Lorsque euh, je positionne un bateau, je vais à la fois bénéficier de l'icône qui est sur le plateau et également de l'icône qui est présent sur le bateau. Je vais donc bien choisir euh, mon premier euh, ma première pose. Et je vais décider de poser ce premier bateau sur cette étoile. En le faisant, je vais capitaliser grâce au plateau et à l'étoile un pion de victoire. Je vais chercher un pion qui a une valeur de 1. Je capitalise un pion de victoire grâce au plateau. Et comme j'ai un galion juste ici, je vais capitaliser une pièce d'or pour la partie. Chaque joueur va ainsi positionner ses bateaux sur la carte avec les restrictions que j'ai énoncées et va à la fois capitaliser des pions de victoire et de l'argent. Si je positionne un bateau sur euh, les croix avec les cibles, cela va me permettre de tirer sur un bateau qui serait dans l'alignement. Mon adversaire a positionné un bateau ici, c'est à moi de jouer. Je décide de poser un bateau ici. Et comme j'avais en fait une flèche qui part directement en orthogonal je vais pouvoir détruire ce bateau qui sera donc du coup retourné et mis en position feu si je positionne un bateau sur un icône de réparation eh bien j'aurai la possibilité de réparer et donc de passer de l'icône feu à l'icône normale un de mes bateaux ou que ce soit sur le plateau si je positionne un bateau sur la mine, j'aurai la possibilité de tirer une mine ici et d'aller la positionner où je veux sur le plateau. Alors que je pourrais décider de venir la poser là, rendant ainsi inactif l'action qui est sur le plateau, à savoir le tir. Si mon adversaire décide de poser un bateau sur la mine, il n'explose pas. Par contre, il récupérera l'icône en question de la mine, qui lui vaudra moins 2 points de victoire à la fin de la partie. Enfin, si je positionne un icône sur une carte plus, je matérialise cela avec un pion que j'additionne, une carte de plus, et je viendrai la chercher dans ma réserve qui est ici. Je prendrai une carte de plus dans ma main et du coup, je jouerai jusqu'à la fin de la partie avec 4 cartes au lieu de 3. Bien entendu, plus j'occupe de cartes plus, plus j'ajoute des cartes dans ma main avec la possibilité d'atteindre une valeur de 3+. Avec l'argent que je vais capitaliser, je vais avoir la possibilité d'acheter des bateaux pirates. Ces bateaux pirates, lorsque je les acquiers, je dois payer leur coût, ici 3 galions, pour pouvoir l'acquérir dans mon jeu. Et dès que j'ai acquis cette carte, je la positionne dans le jeu en respectant les règles de positionnement orthogonaux. Vous l'avez vu, j'ai tiré une carte bleu marine, mais il suffit pour moi de la retourner pour qu'elle passe à bleu ciel. Celle-ci va euh, m'apporter immédiatement euh, des valeurs que je vais appliquer. Ici, par exemple, ça va me permettre d'aller choisir le bateau. Dans la réserve, et non plus de le tirer au hasard, et bah, bien entendu de me rajouter plus 1. Mais euh, si je regarde ici, ça va m'apporter un pion de victoire, et puis ensuite un icône euh, bouclier. Euh, là, euh, ça va m'apporter également un pion de victoire et une condition de euh, deux points. Celui-ci m'apporte la capacité de tirer deux fois sur les côtés, et celui-ci m'apporte la capacité de tirer deux fois en diagonale. J'ai la possibilité donc de poser des bateaux à chaque tour de façon octogonale par rapport aux autres, comme ici. Puis venir ensuite ici. Et bien entendu, j'aurai du coup le droit de déborder sur le terrain du bateau d'en face. Si on me tire dessus, le bateau prend feu. Si je veux, soit j'utilise une case de réparation en posant un bateau ici. Et je répare ce bateau, soit je peux décider, si je ne veux pas utiliser de zone, ou je ne peux pas utiliser de zone de réparation, je peux décider de recouvrir mon propre bateau. J'ai également la possibilité, si je le désire, de recouvrir un bateau ennemi qui est en feu, celui-ci ne pourra donc plus être réparé, et sera définitivement perdu pour mon adversaire. Au niveau euh, des tuiles des bateaux soit j'ai un galion et donc je gagne de l'argent soit j'ai un petit bouclier et ça va me permettre en fait d'ajouter un bouclier sur un bateau lorsque celui ci se fera tirer dessus il ne prendra pas feu immédiatement mais on retirera d'abord le jeton le bouclier avant qu'il subisse une deuxième touche pour être enfin détruit soit sur mon bateau j'ai également un icône de réparation. Soit j'y retrouve un icône de mine, ce qui va me permettre en fait de déminer une case. Je pourrais poser ce bateau sur une case où il y a une mine et ne pas subir les effets moins 2 de celle-ci. Soit j'aurai la possibilité de tirer. On retrouve sensiblement en fait les mêmes capacités que sur le plateau. Soit, enfin, j'aurai la possibilité, avec ce x2, d'appliquer deux fois l'effet du plateau sur lequel je pose la carte. En l'occurrence, si je pose ce bateau, j'obtiendrai deux points de victoire au lieu d'un. Donc au niveau du scoring, euh, j'ai la possibilité d'avoir euh, des points si euh, j'aligne 3 à 4 bateaux avec exactement la même valeur. Par exemple, si j'avais pris en fait cette carte qui vaut 2 et celle-ci qui vaut 2 ici, j'avais 3 bateaux qui ont la valeur 2 qui sont adjacents et donc qui vont du coup, Scorer. au moins euh, 3 tuiles de valeurs euh, consécutives qui se suivent dans l'ordre croissant ou décroissant, hein, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors sinon, euh, plutôt que de mettre les mêmes chiffres les uns à côté des autres, bah, il suffit de faire des suites. Hein. Par exemple, dans cette configuration-là, 1, 2, 3, 4, là j'ai une suite et donc je marque des points. Partant du principe que si je fais 1, 2, 3, je vais marquer 2 points. Si je passe à 4, je vais marquer 3 points. Si je passe à 5, je vais marquer 5 points. 6, je vais marquer 7 points. Et si j'arrive à aligner jusqu'à 7, je vais parquer 9 points. Les points euh, des bateaux mercenaires. Certains bateaux mercenaires euh, ont un effet qui apporte des points de victoire. Donc il va falloir également les comptabiliser. Chaque bateau actif présent dans l'ère de jeu adverse va également euh, me rapporter euh, des points de victoire. Et puis bah, bien entendu... Les points de victoire que j'aurai capitalisés pendant la partie seront à additionner au résultat final. Voilà, qu'est-ce qu'on en dit de ce Pirate Underfire bah Déjà, euh, vous le savez, moi j'apprécie de plus en plus en fait ces jeux qui sont faciles à mettre en place, faciles à ranger aussi, euh, qui sont plutôt dynamiques, euh, les échanges se font vite, les parties sont courtes, euh, une demi-heure. C'est à partir de 10 ans, et je pense qu'à partir de 8 ans, on peut découvrir le jeu. Donc bah moi, je suis intéressé parce que un jour, ma fille va grandir. Et puis, je trouve que ces jeux-là, en fait, c'est des portes ouvertes pour les casuels, hein, les gens qui ne jouent pas particulièrement au jeu ou qui peuvent être un petit peu réticents à jouer au jeu. Alors c'est vrai que pour eux, le top, hein, c'est d'utiliser un jeu coop, comme ça souvent les gens ils ont peur de perdre. Mais quand vous avez réussi à dire à une personne, allez perdre c'est pas grave, viens jouer, on va se foutre sur la gueule ma Pirate Underfire, c'est une bonne introduction comme ça au jeu de stratégie. Attention, le jeu a l'air simple, mais en fait ce qui se passe quand on joue, c'est qu'au début on se borne à poser des bateaux sur le plateau et à essayer d'acquérir en fait des bonus, soit les bonus des bateaux, soit les bonus qui sont sur le plateau. Alors on est souvent souvent dans la bullying comme ça, hein, d'essayer de récupérer euh, des pions de victoire, de l'or pour avoir des pirates. Mais on oublie parfois eh bien, de bien faire ces lignes et puis de bien faire soit ces séries, soit ces multiples euh, euh, du même numéro. Et euh, c'est là toute la subtilité. Du coup, il y a deux paliers de maîtrise du jeu. Le premier niveau où vous allez tout simplement jouer en posant hein, comme ça des pièces euh, pour répondre à vos besoins en essayant de couler un maximum de bateaux en face aussi, même si c'est quand même assez difficile et puis enfin eh ben le deuxième palier vous êtes capable à la fois de faire tout ça mais en même temps d'agréger vos cartes pour pouvoir eh bien faire soit des séries soit des multiples donc pas un jeu aussi simple que ça en tout cas un jeu avec beaucoup plus de subtilité qui n'y paraît j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair en attendant, je vous souhaite de bons jeux, et puis ben pas de bons jets, puisque c'est un jeu sondé et ça fait du bien de temps en temps. Mais il y aura de toute façon toujours ce qu'il faut pour poutrer le type d'en face. Allez, à très bientôt. Ciao